salut à tous sur bien sûr pour une vidéo assez simple à ce bas donc aujourd'hui une vidéo où on va s'échapper euh, euh, pas d'un euh, truc roblox voilà et je rage encore une fois plus hein. je vais rager hein, dans cette vidéo Genre. la prochaine vidéo les amis j'ai une annonce à vous faire la prochaine vidéo je monte ma caméra euh, parce que je t'avais promis et tout et tout tout Comme maintenant je monte ma tête en vidéo et c'est faire un coin caméra et tout bref voilà vous avez été ou pas mais... La chaîne évolue, la chaîne évolue, tu ce que je veux dire. Oui, je t'ai poisson. Ah c'est pas des papillons. Oui. Et vu oui, les papillons là. Ah ouais. Ok bon, euh, c'est pas intéressant. Tu crois que tu me regardes mal Tu me regardes mal Tu m'as mar... mar... mal à regarder. Tu me regardes mal toi Allez, bouge dehors et lui en place tranquille okay. with been in the class. <rire> ok d'accord donc là lui... ah, est en train de parler à ah, ça c'est un tour de maths quoi allez on commence pour le premier truc là voilà je, je, je veux je veux passer je veux passer non mais ça visé comment on fait bro? Ah. faire sonner l'alarme allez alors je mets pas le son parce qu'il y a de la musique donc j'ai pas que d'être copyright euh, mais voilà ouais, ça serait quand même dommage de faire copyright. j'ai cru qu'il avait un masque au début lui parce il a un chingom là lui. juste avant qu'on finit n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like c'est très important pour la suite des vidéos je veux que là, tu continues tout des Pas petit de point, hein? un petit point, un. Hein? voilà, c'est important. Euh alors, mais c'est un vrai labyrinthe ce truc. Pardon. Alors, à la fin de cette vidéo. Je n'ai plus de câble, de clavier là. Il n'y a plus rien à la fin. À la fin il n'y a plus rien. Euh, bon, alors. Waouh Ok. Ok ok ok. Je tombe. Je... Ok si je tombe je donne un euro un abonné. Ok bon, je peux tomber. Elle est à rien hop là. Putain. Non. Non, mais, attendez, c'est simple. Et, non, à la base c'est simple. Hein. Mais, non, mais non, non. Pourquoi je tombe Et eh, je vous jure, je fais, je vais pas ouais, C'est quoi Okay, non non rigole, là, je dis pas mais je fais le con hein, mais euh... enfin, faire la galerie un peu plus rigolo 2022 quoi oh ou quoi là On peut plus rigoler allez ok Ouais, je sais pas si vous l'entendez bien. Ça c'est le bruit du clavier à la fin qui va être cassé. bien à la fin de cette vidéo, je dois racheter sur Amazon de, de clavier. Parce que ce clavier m'a coûté grand. Ok. Oh là là, c'est pas possible. C'est pas possible. Allez, voilà, petit à petit. Voilà. Voilà, petit à petit. Par contre les textures là, hein, faudra régler ça, hein. Dans le jeu. Hein, que... Pas top. du tout allez gym classe ok oula il se passe quoi là bien salut ce qu'il faire c'est l'heure de faire d'accord d'accord j'ai compris ce qu'il y a. par contre euh, le ventre hein, c'est un peu gros Allez. Hey, I give up. I go on. Voilà. le le le un peu.. le un peu c'est le le le le un peu, un peu, un peu, ça plus hein? ouais, c'est euh, euh, euh, c'est bien sûr je fais ça pour rigoler c'est rigoler mais c'est pas c'est vrai dire moi je me moque bah, en vrai je me moque pas quoi d'ailleurs si vous voulez comme allez sur sa chat je vais <rire> alors encore euh, lui mais attends comment il a fait ttp c'est lui j'arrive à ttp ah ouais alors, on travaille. D'accord. Il faut coller tous les piments. Ok, bon, on va le coller. Ah, peut-être qu'il va falloir passer dessus. C'est quoi, quoi le bordel C'est quoi le but là oh, Attends, j'ai pas compris. Faire quoi Il voilà, y a un petit problème de script là. Euh. Comment on colle On a un bâton de colle UU. <rire> voilà, bon, je crois que c'est bugué hein. ah, Attends, je vais faire si je fais ça. Ah non, j'ai cru que je peux recommencer. Ah euh. Bon, je crois qu'il y a un petit problème, mais ça.. Parce que là, il y a un ouais, il y a un gros problème. Ah non, en fait tu vois là-bas. Ah mais attendez, je suis bête. Je suis même pas vu qu'il n'y a pas. J'ai même pas vu. Tu sais, tu sais c'est les chiffres maintenant. 10, 20, 3, 45, minutes. Voilà. voilà. Allez, petit Coca. Ouais. Hop là, hop là, hop là. Alors. Voilà. Ah, de l'acide. C'est bien l'acide. Il faut passer à travers les mailles du filet. Voilà. En fait, c'est ma... C est, c est ma... C'est ma voie secondaire en fait, c'est pour faire passer pour un fou pour que tu toi tes abonnés soyez UA et des Et c'est vrai. Alors, Mais je ne sais pas. We need to get into. ok d'accord, ok. On va aller avec des Voilà, j'ai trouvé en deux secondes. Ah Je savais pas qu'il y ait des profs qui pouvaient tuer. Je sais pas. Je savais pas. Euh, voilà. <tousse> hum. Mais j'ai bien fait comment il peut me tuer à distance comment il peut me tuer à distance Je suis sûr c'est celle là c'est ça alors et le class today we are going on the field trip to a other dimension Oh a eu un peu plus de max d'être ok il euh... là il va faire un mix si c'est bien c'est franchement c'est bien aussi je sens que je vais rager je sais pas pourquoi je vais rager ah, quand il y a un autre truc en plus ah d'accord Candy d'accord, d'accord. Ah mais attendez, j'étais Ah non, j'ai cru, euh, je me suis confondu avec le méthodique. Là ça, il y a de la gélatine de bord dedans. Euh, je tiens à... Euh... Ok, ça va être là si, vous, si là si vous voyez ma tête là euh, franchement en vidéo ce serait plus drôle je pense. parce que ma tête elle est euh, voilà elle est... Non, en vrai vrai ouais, moi je n'ai pas la tête parce que j'ai peur que j'ai peur que, je me moqueais, je que vous, vous me moquiez après du coup vous moquez pas vous êtes avez bien, venu, bien, bien. gentil quoi mais du coup vous n'allez hein. voilà. ah, oui, pas là. Donc, vous moquer voilà avec ça on ne montrerait jamais hein Hein Hop là et oui, oui mais attends quoi Je mange mon cookie j'en ai marre non va pas faire ça c'est le ramadan le ramadan chez des gens et du coup j'ai pas envie de le faire rager, donc je vais, pas... je vais pas je vais pas faire je vais pas faire le badard Attendez, attendez. Oui, mais... Attendez quoi Comment c'est possible Non, je Bon, je tiens à dire moi, je suis Breton Allez, allez, Pluto. Ah, il est énervé là, Ce mec qui l'air, il était énervé. Je vais commencer à faire de la télé, attends je pense. Ouais. Alors, oh non, je suis en détention. Putain, oh non, oh non. J'ai rien fait. Ah. D'accord. Ah d'accord, ok, il faut se faire par là. Alors. Je savais, c'était pas par là. Pourquoi je suis parti par là alors Alors.. Ah bah alors on dort <rire> On dort monsieur C'est chaud, hein, il dort un mec. On même il dort. Hein. Ok, c'est pas par là, c'est par là. Voilà, je savais. Mais une carte assez. Une bête faut remonter. J'ai pas envie. D'accord. Pour remonter. C'est par là Oui, c'est par là. Ok. Merde, est une... qui dans les yeux là. J'ai besoin de paillettes dans la vie. ou oh, man. I disturbing disturbing my sis. Yes, it's a girl. Donc j'ai pu ça. D'autres mènes. Ok. Bon, oh, euh bon, Pourquoi on va s'arrêter arrêter là. Ça rigole, ça rigole le même Ok là, ça va. Là j'ai pas ragi là. Attends, c'est quand on va finir ça Hop là. Mais non Les bon, amis en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. Une petite vidéo sympa de 15 minutes. J'espère que ça vous aura plu. Et moi je vous dis à très très bientôt. Voilà. Ciao tout le monde.